Voici Blockly, présentation du menu des blocs de codage, volet contrôle. Alors maintenant, je vais vous présenter le menu contrôle, donc avec les blocs jaunes, pour bien euh, vous aider à les comprendre, je les ai mis en contexte dans une programmation. Donc le premier bloc jaune qui est juste ici, hein, le bloc attendre avec un nombre de secondes, c'est un bloc qui est éditable, alors je peux venir modifier le nombre de secondes. Alors, ce que ça va faire dans ma programmation, c'est que Dash va devoir avancer vers l'avant de 50 cm. Et par la suite, il va devoir attendre 3 secondes avant de regarder vers le bas. Le deuxième bloc « Attendre » en jaune, alors c'est écrit « Attendre Dash bouton du haut ». Alors, ce que ça va faire, c'est après avoir regardé en bas... Dash va devoir attendre qu'on appuie sur le bouton du haut sur sa tête avant euh, d'allumer les lumières en vert puis en bleu. C'est un autre bouton éditeur. Alors, je vous montre ici, il y a plusieurs options. Moi, j'avais choisi l'option bouton du haut, mais ça aurait pu être le bouton 1, 2, 3. Ça aurait pu être attendre qu'il y ait un obstacle devant, à gauche, à droite, derrière. Ça aurait pu aussi... Euh, attendre qu'il y ait qu'il entende un claquement de main ou euh, entendre une voix. Ça peut aussi euh, être qu'il soit soulevé, qu'il soit coincé ou encore de voir d'autres. Donc, après les blocs attendre, nous avons les blocs répétés. Donc, trois blocs ici, répéter jusqu'à ce que, répéter avec un nombre de fois et répéter sans cesse. Donc, vous voyez la forme du bloc de codage qui est comme un petit crochet. Ça va nous permettre d'y insérer d'autres blocs de codage. Donc, le bloc jaune va avoir une influence sur tous les blocs à l'intérieur. Le premier bloc répété jusqu'à ce qu'il ait été Alors ici, Dash va répéter jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton du haut. Le bouton numéro 1, 2, 3. Juste à temps qu'il voit un obstacle devant, à gauche, à droite ou derrière. Jusqu'à ce qu'il entende un claquement de main, jusqu'à ce qu'il entende une voix, jusqu'à ce qu'il soit soulevé, coincé ou bloqué, ou jusqu'à ce qu'il voit d'autres. Pour d'autres, si d'autres événements euh, pourraient être disponibles, je vous invite à aller les découvrir par vous-même à la fin euh, de cette présentation. Alors... Quant au bloc euh, « Répéter avec un nombre de fois », c'est très simple, même fonctionnement, mais ici on choisit un nombre de fois précis qui peut aller euh, de 1 à 20. Alors, simplement changer ici avec le petit « plus » et le « moins ». Le bloc « Répéter sans cesse », quant à lui, ça veut dire que ce qu'on va mettre à l'intérieur va se répéter sans arrêt jusqu'à ce qu'on mette fin au programme. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, je vais venir le placer en dessous ici, et je pourrais dire que tout ça va être à l'intérieur, donc ça va se répéter sans arrêt. Si, disons, je mettais des blocs comme ça à la fin, ça ne fonctionnerait pas parce que le bloc répété sans cesse va se répéter juste à temps qu'on appuie sur la fin du programme sur le bloc arrêt. Donc, les deux blocs ici ne seront jamais euh, réalisés par le programme. Finalement, je m'en vais dans les blocs de conditionnel. Alors, il y a le « si » qui est juste ici et le « si » autre juste ici. Donc, encore en forme de crochet, deux blocs éditables. Alors ici, le premier en haut, si Dash a un obstacle devant. Donc, lorsque Dash va rencontrer un obstacle devant lui, il va faire le son de la sirène de pompier. Alors, éditable, vous avez les options ici. Pour le deuxième bloc conditionnel, alors si Dash rencontre un obstacle devant lui, il va faire le son du klaxon. Par contre, s'il n'y a pas d'obstacle devant lui, il va avancer euh, sur 100 cm tout simplement. Alors voilà ce qui m'est fait à notre exploration du menu « Contrôle ».